Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une, une vidéo interview. Interview, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir Michael qui nous vient des États-Unis, qui nous vient de Miami. Et Michael, le gros point commun qu'il a avec moi, mais qu'il a aussi avec vous, c'est que c'est quelqu'un qui réalise de la sous-location professionnelle immobilière. Vous allez voir qu'il a des, un résultat juste incroyable. Il a développé son business en l'espace de quelques années. Il est démarré complètement de zéro, comme moi, comme vous avec des résultats rapides, et vous allez voir que finalement les méthodes qu'il utilise sont des méthodes qui sont globalement similaires aux nôtres, mais il y a quand même quelques particularités spécifiques aux États-Unis, et qui du coup rendent bah, intéressant cette activité, et l'idée de cette vidéo, c'est justement, bah, on va le voir ça dans quelques instants, c'est j'interviewe Michael, et puis vous allez pouvoir découvrir ça, bien évidemment, dans quelques instants. Allez, on se retrouve avec euh, Michael. Salut, Michael. Comment vas-tu? Salut, Sébastien. Ça va et toi? Bah, très bien. Je te remercie. Alors, Michael, euh, qui nous vient de assez loin, puisqu'il nous vient de, de Miami. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, on a pu échanger, bien évidemment, un tout petit peu euh, avant sur euh, ce que fait Michael. Il va nous expliquer ça dans quelques instants. Mais c'est surtout que euh, bah, ce qu'il réalise, euh, donc, eh bien, euh, aux États-Unis et à Miami plus particulièrement, aujourd'hui, eh exactement la même chose finalement que ce qu'on fait en France, mais seulement on va en discuter, on va échanger autour de ça, voir un petit peu les similitudes ou au contraire euh, eh bien, les petites différences qu'il peut y avoir. Euh, vous allez voir aussi que Mickaël a des résultats époustouflants. Euh, moi ce que je propose c'est que bah, tu te présentes michael euh, voilà tu viens donc tu viens de France euh, tu es arrivé quand aux états unis tu as quel âge écoute euh, un petit peu ton, ton histoire et comment tu as pu en venir à faire ce que tu fais aujourd'hui <rire> voilà. très bien bah eh ben, ouais super très bien je vais me présenter Alors, donc, voilà, je m'appelle j'ai 31 ans euh, donc je suis de Lyon moi, euh, voilà, je suis de Lyon en France euh, j'ai déménagé à miami en 2012. Ouais. Euh, alors au départ c'était pour euh, j'étais dans, dans, dans le tennis en fait donc voilà je jouais un peu j'étais coach aussi donnais des cours donc pendant des années j'ai fait ça et puis euh, en 2017 j'ai découvert Airbnb la location courte durée tout ce qui tout ce qui s'ensuit et donc quand j'ai vu les opportunités j'ai décidé de, de, de me lancer mais n'ayant pas de capital et euh, eh ben j'ai tout simplement euh, j'ai tout simplement trouvé des solutions pour pour, pour me lancer dedans sans, sans un, un apport incroyable euh, donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la, la sous-location qui, à l'époque, n'était même pas vraiment un concept. Enfin, c'était vraiment sous-développé, on va dire, c'était déjà un concept, mais c'était vraiment pas développé. Donc, il n'y ouais. avait pas de ressources comme maintenant, des chaînes comme les tiennes où on peut, on peut avoir accès à, un, à, un, à une information incroyable. Donc, c'était vraiment, voilà, euh, démarrer euh, soi-même. Et donc, voilà, fast forward jusqu'à maintenant, euh, là, voilà, en 2023, ça fait à peu près 5-6 ans que je fais ça. J'ai 84 appartements et maisons pour l'instant sur Airbnb. Donc, euh, grâce à mes profils Airbnb, j'ai en parallèle développé un autre business qui est du, du flipping of housing. Donc, en fait, j'achète des maisons complètement abandonnées. Je les retape, je les revends dans, un, dans des endroits un petit peu spécifiques, euh, voilà. Et euh, donc, voilà, j'ai fait, fait ça en parallèle. Et, et puis voilà, donc maintenant, ça, ça, ça tourne très bien. Je suis, dans un, je suis surtout à Miami, donc moi, forcément, euh, parce que c'est là où je suis basé. J'ai aussi développé dans plusieurs états. Je suis en Californie, je suis dans l'Iowa également. Donc, euh, donc voilà, je me suis développé un petit peu et puis donc voilà, ça se passe, ça, ça se passe très bien. Alors du coup, bah alors c'est super intéressant. Donc j'ai pas mal de questions, bien évidemment. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, euh, comment t'en es venu à ça en fait euh, Donc j'ai bien compris, c'est parce que tu n'avais pas, tu n'avais pas d'argent à l'époque. Mais pourquoi euh, d'un seul coup tu te dis tiens, je vais faire de l'immobilier euh, C'est quoi qui tu aurais très bien pu rester ouais. coach euh, sportif. Enfin, oui, coach, complètement. Hein, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu qui Alors, a en fait, motivé ça, ça pour toi euh, à cette époque-là En fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que j'avais un ami en fait, qui, était, qui était à Miami avec moi, un argentin qui avait un, un appartement, euh, un appartement euh, du côté de la plage, un petit studio. Et il le louait, euh, il le louait donc sur, euh, au début le, en long terme, comme n'importe avec, avec un, un, un locataire normal. Et il me parlait un petit peu d'Airbnb qui partait pendant un moment et que si je pouvais l'aider à le louer… Euh, il, il avait entendu parler que c'était plutôt rentable. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je l'ai aidé au début en fait, à, le, à, le, à le louer comme ça. Et euh, je me suis rendu compte euh, rapidement des, des, des chiffres donc, de, de la location, etc. Et quand je me suis rendu compte que c'était x3, x4, ce qu'un qu locataire normal pouvait, pouvait payer. Je me suis dit, Oula, mais il y a une opportunité, là. Il y avait... pourquoi on ne prendrait pas plus d'appartements bon, Pourquoi ne pas les acheter parce qu'on ne peut pas, mais pourquoi ne pas trouver un moyen, de, tu vois, une structure pour, pour faire ça Et donc voilà, comme ça, je suis devenu un peu curieux, j'ai commencé à faire des recherches, aussi légalement, comment je pouvais le faire, etc. Ouais. Donc j'ai mon entreprise avec les règles qui s'en suivent. À Miami, on a plusieurs quartiers, en fait, chacun régis par certaines réglementations. C'est beaucoup plus dur sur le côté plage, par exemple Miami Beach, que Miami ou Hialeah ou d'autres endroits. Donc voilà, je me suis bien renseigné pour savoir comment le faire correctement. Et voilà, de fil en aiguille, euh, on, a, on a réussi à faire les démarches, réussi J'ai à, à trouver des propriétaires qui acceptent. Donc au début, j'avais un certain pitch qui n'était pas super bien rodé parce que je commençais, donc j'ai compris ensuite ce qui, ce qui les intéressait vraiment, c'est-à-dire que voilà, l'assurance que le loyer sera payé à temps, le fait que… Voilà, voilà que je, veux, je, je voulais venir, c'est quoi les Américains euh, Qu'est-ce qu'ils attendent de toi Est-ce que c'est un peu comme en France euh, ou voilà Est-ce que c'est est, est quoi ton argument de vente, toi, pour euh, convaincre le propriétaire Ouais. Alors, il y en a plusieurs, mais l'essentiel, l'essentiel, alors c'est tout simplement déjà bah, qu'on on a la garantie que le loyer sera payé à temps parce qu'on profite directement de l'appartement ou de la maison. Donc il y, y a une base qui sera forcément là. J'ai étudié mon marché. Je sais très bien que je vais faire au moins le loyer plus le, mon, mon extra. Le fait que, voilà, je mets l'accent sur le fait que moi, dans mon intérêt, il faut que l'appartement soit nickel parce que quand j'ai des voyageurs, ça ne peut pas être moyen, etc. Donc ça, ça, ça, ça joue beaucoup. Et j'ai essayé de trouver des appartements qui étaient en location depuis deux, 3 mois, qui n'arrivaient pas à trouver de, de, de, de, de locataire. Donc je me suis dit, le proprio, je pense qu'il veut vraiment faire un deal. Donc il sera plus enclin à m'écouter, à faire tu vois, tout ça. J'allais aussi sur des sites américains, sur des sites de justice où tu as la liste, en fait, de toutes les évictions qu'il y a eu. Donc, ça veut dire quand, euh, tu vois, donc, ensuite je contacte, je trouve l'adresse, je trouve euh, le, le proprio. Pas mal. Et je sais qu'il vient, il vient de passer par des moments un peu difficiles, donc il sera content d'avoir de la stabilité. Bien sera sûr. À moi. Je leur propose aussi des contrats, et ce qui est dans mon intérêt, de deux à 3, voire quatre ans. Donc moi, ouais. c'est un meilleur intérêt pour moi parce que tu fais un contrat d'un an, tu payes tes meubles, etc. Tu en as pour 3-4 mois pour récupérer l'argent des meubles. Bah, bien Après, tu as 7-8 mois pour faire de l'argent alors que si tu fais 3-4 ans, tu ne repayes pas les meubles tous les, tous les bien ans. Bien donc, quoi, ça vois comme ça. Et de ce fait-là, moi, du coup, je leur, je leur dis, voilà, ça vous offre de, de la visibilité. Vous avez no, no vacancy, pas de vacancy, je ne sais plus comment dire. il n'y a pas de vacances voilà. locatives. Ouais. Exactement, pendant, pendant 3-4 ans. Et ça me permet en plus de, de, de sécuriser un, un loyer qui ne va pas monter parce que pendant 3-4 ans, je sais que j'aurai le même, le, le même prix. Et puis voilà, simplement jouer sur le fait que, que, que je vais garder leur appartement en, en top shape. Et également aussi parfois, quand j'ai trouvé des endroits vraiment très prometteurs, on va dire, et je sais que ça allait très bien marcher, j'ai même offert par moment un petit peu plus que le, que le loyer demandé pour, pour faire, pour faire l'affaire. Je sais que, que les numéros seront là, quoi, que les chiffres seront là. Ok. Donc, du coup, euh, du coup bah, effectivement, c'est un peu les mêmes principes euh, que nous, effectivement. Euh, alors, euh, toi aujourd'hui, euh, quand tu recherches tes appartements, euh, euh, enfin, j'imagine que ta stratégie a dû évoluer aussi avec le temps parce oui. que tu veux être un petit peu plus euh, ah oui. précis aussi dans tes recherches maintenant. C'est ça. Mais enfin, j'imagine qu'en qu en fait, tu as démarré… Euh, Enfin, tu ne devais, devais, devais pas trop connaître non plus Miami. Enfin si tu le connaissais, tu n'étais ah, oui. pas Miami, forcément oui, les meilleurs endroits. Comment tu... Quelle typologie de logement tu as cherché Est-ce que tu as essayé de, de diversifier Je prends des maisons, je prends des gros appartements, je ouais. prends des petits. Comment tu as un peu organisé tout ça Alors, je vais être très franc avec toi. Au début, je, je... Mais on me disais oui, j'y allais. C'était assez simple. Pareil. Mais c'est vrai qu'idéalement, pour moi, c'était le côté touristique, donc côté plages en priorité. Ouais. Euh, je sais qu'aussi tout ce qui est aéroport, les endroits vers l'aéroport ou déjà gens qui restent une ou deux nuits, il y a pas mal de passages donc j'ai aussi fait ça en priorité. Euh, mais je voulais surtout des appartements, petits appartements, parce que le budget était serré. Et meubler une maison, c'est pas pareil que de meubler un, un appartement. Et donc oui, ma, ma stratégie a évolué au niveau du temps, parce qu'après tu commences à comprendre comment optimiser tes coûts, comment rendre ton, ton, ton, ton profit meilleur, et je me suis oui, rendu compte qu'en fait euh, dans ce business, euh, l'idée, c'est d'avoir des employés, surtout en termes de ménage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum de, tu vois, maintenant, j'ai seulement des endroits avec un minimum 8 appartements, entre 8 et 15, pour moi, c'est ce que j'adore, parce que ça me permet d'avoir une full-time housekeeper in-house. Donc, j'ai une femme de ménage qui est, euh, qui est, qui est en temps complet, c'est-à-dire. Donc, voilà. Et ça me permet de réduire mes coûts incroyablement, parce que, par exemple, sur un bâtiment que j'ai là, avec, un studio, avec des pistes où je charge entre 80 et 90 de cleaning fee pour les voyageurs, moi, mon coût de revient, il est à 30, 35 dollars. Donc, voilà, c est, c est, donc, je peux me permettre de, même de baisser mes prix sur une nuit, deux nuits et toujours faire du profit. Je veux dire, il n'y a, a pas de problème. Alors, du coup, c'est super intéressant parce que j'ai plein de ouais. questions qui arrivent au fur et à mesure. Euh, donc, au début, tu bon, as dû prendre un peu ce qui venait un peu partout. Donc, j'imagine que tu avais du personnel qui, qui passait son temps à se déplacer, etc. Ça. Euh, là, aujourd'hui, la grosse différence avec la France, c'est que c'est vrai, c'est ce que j'ai pu identifier quand moi je l'avais fait en Thaïlande justement, c'est que tu as des gros buildings et tu peux très rapidement récupérer plusieurs logements sur un même lieu. C'est ça. Euh, que tu n'as pas en France. Tu veux en France, c'est rare que tu aies des immeubles où tu as plein de logements euh, disponibles. Euh, je pense qu'aussi, tu es allé sur des immeubles qui étaient en, en cours de construction ou qui, étaient, qui venaient juste d'être terminés, j'imagine Oui, aussi. Alors, en fait, ouais, c'est une très bonne question. Donc, euh, ce que je faisais aussi, c'est que… Alors, moi, je, je, je, je, je conduisais, je regardais un petit peu là où je voyais des annonces même à l'extérieur. J'étais vraiment en mode chasseur. Et j'ai aussi trouvé des… J'ai deux, deux bâtiments que j'ai maintenant en train de se construire en fait. Donc, j'ai site. Et j'ai parlé, je suis allé directement, j'ai parlé au mec, qui, au gars qui bossait là-dessus, euh, voilà, il y avait des, des, des, des contracteurs, etc., ouais, des, contracteurs, des artisans, ouais. en fait. Et ouais. donc, euh, je leur dis, euh, est-ce que c'est loué Je sais très bien qu'ils allaient me dire, non, c'est pas loué, il n'est pas terminé, le, le, le building. Et j'ai dit, bon, hein, qu'est-ce que je peux contacter, machin, j'arrive à, à refiler jusqu'au propriétaire, je lui pose la même question, il va me dire, bah non, évidemment, c'est pas loué, parce qu'on n'a pas terminé. Je lui dis, ben bah, écoute, voilà, vous avez un locataire maintenant, euh, moi, je suis prêt à signer dès que, dès que c'est prêt. Euh, je vais vous montrais les plans, on discute, on, on fait voilà donc euh, j'ai réussi à avoir deux, deux, deux bâtiments comme ça et euh, oui bien sûr hein, les, les, les bâtiments il n'y a, a, a que ça, il y a, y a que ça qui vraiment rapporte au maximum il faut faire attention aussi parce qu'il ne euh, faut pas non plus aller dans les, dans les buildings où tu as 150-200 appartements où ils autorisent le, le, le Airbnb parce qu'après tu t es en compétition avec 50-60 appartements qui sont quasiment identiques et donc à part la déco qui change c'est pareil et c'est pas forcément bon non plus, donc moi ma stratégie c'est vraiment de trouver des buildings entiers où, du, même, où, du coup, je un et ça peut aller de, voilà, de 8 à 15, 20 appartements, moi c'est vraiment ça ma, ma, ma, ma, ma, ma stratégie. stratégie ouais, ouais c'est ça et euh, est-ce que c'est, alors nous en France euh, on a des appartements qui sont déjà meublés, d'autres qui sont pas meublés, donc moi notamment pour ceux qui commencent, qui n'ont euh, pas forcément beaucoup d'argent, je leur dis, trouvez déjà des appartements déjà meublés, que vous allez un peu améliorer au niveau de la déco et tout, alors toi là-bas Miami, est-ce que ça se fait le meublé ou est-ce qu'ils sont tous nus et c'est toi qui fais bah, la, la déco C'est vraiment très très peu. Euh, pour te dire, là, sur tous les appartements que j'ai, j'ai une seule fois un appartement où c'était meublé. Et encore, j'ai demandé au propriétaire de, de, de mettre dans son store plusieurs choses qui étaient vraiment... Euh, c'était au donc il voilà, fallait vraiment refaire. Euh, donc non, la plupart du temps ici, hein, c'est 99%, pour ne pas dire 100%, c'est nu, c'est pas meublé. D'accord. Et, et ton retour sur investissement se fait sous, tu disais, 3-4 mois à peu près au niveau des loyers ouais, Oui, c'est ça. Alors, je négocie aussi au départ. En fait, surtout quand j'arrive à prendre plusieurs appartements à la fois, euh, une sorte de, de, de, de, de concession, c'est-à-dire deux semaines, trois semaines, parfois un mois de loyer gratuit, clairement, parce que je prends beaucoup à la fois sur une durée ouais, longue. C'est ce qu'on fait en France aussi, oui. Et ce que j'ai fait aussi, euh, j'ai compris que sur, dans certains états en fait, donc tu as une période haute, une période basse. Ouais. Et là où je me suis développé dans l'Iowa l'année dernière, euh, je sais qu'entre novembre et février, il n'y a absolument personne et les bâtiments, ils cherchent des locataires, vraiment ils, offrent, ils font des offres incroyables. Donc j'y suis allé, ils m'ont donné deux mois de loyer euh, gratuit. Donc pour moi c'était parfait parce que j'ai pu y aller, mettre tout en place, créer une équipe et, et, et démarrer. Et au j'avais tous mes appartements prêts et pendant un mois et trois semaines, je payais pas de loyer. Et donc, grâce à ces revenus sur les un mois et trois semaines, j'ai réussi à payer mes meubles. Donc, en gros, j'ai commencé le, le, le, le, le bail sans presque sans coup. Finalement, quoi. ah ouais, d'accord. Et euh, alors, l'ameublement, justement, euh, euh, comment dirais-je? Donc, j'imagine que tu as tes habitudes, tu as tes fournisseurs réguliers. Ouais, euh, donc euh, voilà j'imagine tu as mis en place une, une sorte de scénario une routine classique de déploiement d'un appartement mais euh, du coup est ce que tu as une équipe euh, est ce que tu as des salariés qui font ça ou est ce que c'est une équipe une société spécialisée qui, qui oui. vient qui, qui, quand, comment ça fonctionne en fait alors euh, sur miami donc c'est là où j'ai 90% de mes appartements oui j'ai des salariés donc j'ai ouais. deux gars qui travaillent à plein temps euh, bricoleurs entre guillemets ils font de la maintenance quand il y a besoin et quand on est en phase d'expansion c'est eux qui m'aident à monter les meubles etc parfois on a un peu plus on, a, on amène encore un peu plus de monde parce que forcément des fois c'est mieux de payer un peu plus de gens mais de l'avoir prêt en une semaine et perdre, perdre des nuits donc euh, voilà j'ai deux employés à plein temps à miami et sur euh, san diego les autres villes où je suis euh, à l'extérieur euh, je vais sur des sites genre Thumbtack je sais pas s'il y a ça en France Taskrabbit pour trouver de la main d'oeuvre euh, ouais c'est ouais c'est un peu le principe nous c'est du you job ou des choses comme ça, ouais, où, ça. Euh, alors peut-être que vous c'est un petit peu plus flexible sur le droit du travail etc enfin je sais pas trop mais ce que nous en france c'est un peu compliqué ce que généralement c'est des particuliers qui vont se mettre dessus donc si tu veux, ouais. ça va être considéré comme du travail au black donc il faut euh, euh, payer les charges sociales ou alors faut les, les déclarer dans ton entreprise ah, nous c'est un vois, peu plus alors en fait en fait, c'est que je les paye sous euh, la forme de indépend... contracteur indépendant. D'accord. Donc, en fait, même s'ils n'ont pas d'entreprise eux-mêmes, euh, on a le droit de les payer tant qu'on a une sorte de retour, de... qui en fait, c'est une sorte de forme qu'ils doivent remplir et qui nous montre qu'ils payent leurs taxes tout simplement. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est quand même euh... beaucoup plus souple. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais on est… Légalement, on est obligé de le faire et je le fais avec tout le monde. Donc, comme ça, je sais que je paye quelqu'un ouais. qui paye ses taxes. En fait. pas... La difficulté qu'on a en France, c'est ça, justement. C'est un peu comme, comme tout ce qui est Uber, etc. Si tu veux, le, le gros problème qu'ont ces entreprises-là en France, c'est qu'en fait, on a une législation autour du droit du travail qui est, qui est très complexe. Ouais. Et ça peut être vite… En fait, c'est compliqué. C'est difficile de dire à quelqu'un, tu bosses quelques heures et puis on ne se revoit plus, tu, tu vois, ça, ça c'est compliqué ça, c'est compliqué. ouais je vois euh... ce que tu veux dire. Ouais, je ne connais pas trop malheureusement en France, que je n'ai pas, pas fait du business là-bas, vraiment, voilà, j'ai tout fait ici, mais de ce que j'ai entendu parler aussi, il ouais, y a pas mal de, de règles un peu plus, un peu plus strictes, ce n'est pas forcément ouais. évident. Ouais. Ouais. Euh, D'accord, du coup, alors, par rapport à ton, à ton équipe ménage, alors justement, comment tu, alors, comment tu gères la, lin... la, la blanchisserie Comment tu gères le ouais. linge en fait alors, Donc là, j'imagine sur, sur les buildings où tu en as 10, euh, bah, j'imagine que tu as une pièce… Euh, que tu as réservé pour ça, euh, ou est-ce que tu as un local, euh, tu fais comment Alors en fait, donc voilà, pour ces, pour ces buildings-là, tous mes buildings, malheureusement, n'ont pas de laundry dans les appartements. Et sur, les, sur deux des, des, des trois gros buildings que j'ai, il n'y avait même pas de laundry, de, de, de machine à laver à l'extérieur. Donc je me suis dit, il faut trouver une solution, parce que sinon, ça va être un cauchemar. Ouais. Donc j'ai fait venir un plombier euh, avec l'accord du propriétaire pour faire… Euh, une arrivée d'eau dans un certain endroit du, du, du bâtiment. Okay. Euh, et en fait, des, je loue des machines avec une entreprise que je paye euh, environ 200 dollars par mois et qui me permet, donc ils me, ils me, ils me lisent, en fait, ils me, ils me prêtent leur, leur, leur équipement et c'est une sorte de voilà, où je les paye par mois. Et moi, j'utilise ces machines à laver euh, avec la femme de ménage. Et pour, en plus de ça, euh, pour une dépense supplémentaire pour moi, en fait, c'est des machines à laver où tu peux mettre tu sais, des pièces et donc même mes visiteurs peuvent, peuvent les utiliser. Et donc grâce, même s'ils ne utilisent pas énormément, mais grâce à ce qu'ils utilisent, moi, ben du coup, ça me paye mon, mon, mon, mon ah loyer ouais. de, de, de, de laundry. Et donc voilà, ma femme de ménage est capable de, de faire de faire de linge. Donc en fait, elle a des heures. Euh, moi, je fais le check-out à 10h et le check-in à 3h. C'est comme ça que je fais. Elle vient tous les matins vers 8h30, 9h. Quand elle a eu beaucoup de linge de la veille, elle commence les lessives tôt. Sinon, elle s'occupe des parties communes un petit peu, etc. Voilà, les fenêtres, tout ce qu'il y, qu y a à faire. Des fois, c'est des petits papiers, le parking, n'importe quoi. Et ensuite, donc, elle, de 10h à 3h, c'est vraiment le, les appartements, etc. Et de 3 à 5 euh, pareil, tout ce qui est encore lessive, qu'il fallait terminer. Donc, elle, elle change, elle, voilà, elle fait tout ça. Et, mais ouais, on a, on a dans le bâtiment. Et donc, je loue des, des machines pour répondre à ta question pour, pour la lessive. D'accord. Et donc du coup, tu négociais. Il y a des syndics, j'imagine, des représentants de l'immeuble. Du coup, tu as négocié avec eux. Tu dis, bah voilà, il me faut un emplacement pour mettre mes machines, etc. J'imagine. Alors là, en fait, l'organisation des, des bâtiments est très simple, parce qu'en fait, c'est un simple propriétaire. Hein. C'est quelqu'un qui a. C est, c est une personne, donc il n'y a pas vraiment de... de, de de, de, de syndic ou quoi que ce soit c'est vraiment simple donc voilà je lui en parle je lui dis écoute moi j'ai besoin de faire ça alors on en parle souvent en amont hein, avant, euh, avant de faire ça et il me dit ouais, écoute il y a pas de problème tant que c'est toi qui prends en charge les frais moi il n'y a, a aucun souci hein, tu, fais, tu fais ah c'est cool c'est euh, ça voilà. que j'aime voilà euh, bah, même moi quand il l'a fait au Thaïlande je, je retrouve cet esprit euh, ouais. euh, où les gens sont dans un esprit entrepreneurial tu vois ils sont bien sûr bien sûr non et puis, bien. les propriétaires sont toujours là et si ça donne un coup de main quoi que ce soit tu me dis y a pas, voilà il y a vraiment cet esprit d'entraide et, et c'est vrai que voilà le côté euh, euh, essayer, essayer de réussir ici, euh, c'est bien vu entre guillemets et du coup les gens sont assez, euh, sont assez bienveillants à ton égard quand, euh, quand tu as besoin d'un coup de main ou quoi après le, euh, tu sais comment c'est. Euh, ouais euh, bien sûr. Donc du coup tu as du personnel de ménage que tu embauches, euh, salarié. Euh... Exactement, exactement. Je les paye à l'heure tout simplement et donc elles ont un salaire, euh, ont un salaire euh, voilà, par, par mois. Euh, J'en ai une par bâtiment. L'idée c'est d'en avoir une tous les 10 ou 15 euh, appartements parce qu'après ouais. ça fait beaucoup. Donc euh, voilà, alors quand on sent que... Il y a un peu trop de ménages sur un jour, on essaie des fois de, de restreindre un, un checkout, on essaie de s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 ouais. ou 7 ménages par jour pour des petits studios et 4 à 5 pour des appartements un peu plus grands, sinon c'est vraiment compliqué. Et puis de garder la qualité aussi, c'est important de garder la qualité. Donc, euh, donc voilà, c'est comme, comme ça que je fais. Et alors, toi, comment tu gardes le contrôle? Enfin, comment tu, tu, euh, tu manage tes équipes? Est-ce qu'elles sont complètement autonomes? Elles sont costes co et en gros, elles se débrouillent. Ou est-ce que euh, tu as un outil, je sais pas, par exemple, toi qui permet de vérifier quand même que les ménages sont bien réalisés? Comment ça se passe concrètement? Oui. Alors, en fait, on a un système sur WhatsApp de chat, en fait, où chaque fois qu'un que, qu ménage est terminé, on doit être, ça doit être documenté avec l'heure, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, manuellement. Et en fait, j'ai trois euh, virtual, assistants virtuels voyageurs qui m'aident à donner le calendrier et le programme aux femmes de ménage parfois quand il y a de la dernière minute pareil de les, de les, de, de, de, tu vas constamment le, leur dire et donc ça ça tourne 24 heures sur 24 donc en fait j'ai trois personnes qui sont basées aux philippines donc euh, voilà donc ils font entre les trois les, huit les on appelle ça donc 8 heures chacun donc ce qui me permet d'avoir toujours une rotation quelqu'un qui soit là pour, pour s'occuper de, des messages et de la communication avec tous les employés et donc je dis n'importe quoi par exemple j'ai un guest qui m'a cassé un, un toilette dans l'appartement la, donc, la femme de ménage, elle sait qu'elle doit le reporter sur le chat, qui va ensuite arriver à l'assistance virtuelle, qui va passer ça au, à l'artisan, au gars qui fait, ouais. qui fait maintenant. Donc, comme ça, on arrive à s'organiser. Et chacun doit répondre. En fait, on a un système de, de, de, de critères, de, de, de, de, de cocher, entre guillemets, des, des, des listes qui s'update qui tout le temps. Et donc, voilà, on fait, on fait ça comme ça. Et écoute, ça se passe plutôt pas mal. Chacun comprend bien son rôle. Je t'avoue qu'il y a un petit peu de turnover quand même sur, sur les femmes de ménage. C'est un travail ouais. qui, qui est euh, ouais, je paye un petit peu plus que certaines personnes payent parce que vraiment je valorise ce travail et je trouve que c est, c est, je sais que c'est difficile. Moi au début je le faisais moi-même, hein, les ménages, la maintenance, euh, c'est pas venu comme ça et donc chaque poste que j'ai, je l'ai fait moi, donc je sais, que je sais ce que c'est et voilà, j'essaie de, de vraiment le valoriser au maximum. Mais ça n'empêche pas que parfois bah, voilà, tu as, as, as, as un peu de turnover, donc tu dois, tu dois réentraîner, refaire ça. Donc c'est un peu la partie, euh, pas difficile, mais qui prend du temps. Et tout ce qui est réponse aux voyageurs, etc., paraît externalisé auprès de personnes aux Philippines, j'imagine Ouais, c'est ça, exactement ouais, exactement ça. Donc, euh, réponse aux voyageurs, on a une grosse, grosse Excel sheet avec euh, toutes les réponses préfaites, genre oh, euh, question-réponse, si on répond ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, oui, ils sont avec moi, ça fait déjà presque trois ans, ça se passe très bien. Euh, ouais, Donc, euh, vraiment, sans eux, euh, ce serait, ça serait compliqué. <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et euh, toi, aujourd'hui, tu es présent... Exclusivement sur Airbnb, tu es sur d'autres plateformes Alors oui, euh, pour moi, je, alors je fais Airbnb et du netbooking aussi. En fait, on a un système où on stocke toutes les données de tous les voyageurs d'avant. Euh, donc, on prend leur email, leur numéro de téléphone, toutes les informations qu'on peut avoir sur Airbnb, surtout le numéro de téléphone. Et donc, on a un système où on envoie des messages tout le temps. Si vous voulez revenir, on vous fait un disque de, de, de fidélité, etc. Et donc, quand tu as 10, 20, 30 appartements, tu le sens pas forcément. Mais 10, 80, où ça tourne tellement, tu as tellement de check-in, check-out. Tu as une base de clients incroyable et tu as toujours eux ou alors des, des, des, des familles ou des amis. Donc on, leur, ouais. on extend le, le, le 5% discount, tu vois. Ce qui est encore mieux pour nous parce que sur Airbnb, les, les, avec les 15%, etc., ils payeraient ils ils payent plus. Donc on fait, on fait plus d'argent, eux ils payent un peu moins et, et c'est super de ouais, donner côté quoi. là. Donc ça, genre, ça se développe beaucoup. Hein. Moi l'année dernière, j'étais à peu près à 5-7% de private booking et le reste sur Airbnb. Cette année, on est à 13-14%. Donc, euh, je, si ça continue comme ça, et ce qui devrait, parce qu'on a de plus en plus de clients, moi, je pense que d'ici euh, deux ans, on sera peut-être moitié-moitié Airbnb ah, et cool. Booking. Et ça te permet aussi de gérer ta politique d'annulation, de, de, de, de quand il y a des problèmes, de, de, de, de gérer mieux que ça aussi, parce que parfois, Airbnb ne sont pas très, pas très, <rire> pas, pas très justes. Hein. J'ai des histoires, je te garantis que c'est est alors, toi, du coup, tu es un pro Airbnb comme moi. Hein. Moi, je suis un pro Airbnb. Alors, je sais ouais. qu'en France, ça, ça choque un peu. Euh, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu ne te mets pas sur Booking, etc. Alors, nous, en ouais. France, c'est ouais. principalement Booking et euh, Airbnb. Toi, aux okay. États-Unis, bon, je crois, c'est principalement Airbnb et VRBO. C'est ça. Euh, et euh, pourquoi tu as fait ce choix, toi, justement C'est quoi qui a conditionné un Alors, peu Alors, pour être franc, en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu le besoin d'aller ailleurs. Oui, ben, simplement. Voilà. Et mmh. puis, je, je, je, je connais tellement la plateforme Airbnb, les, les, les, tous les. C'est tellement plus, tellement plus, parce que l'algorithme évidemment, c'est une partie majeure du, du, du business. Et il faut comprendre comment ça marche. Il y a tellement de, de petites choses, voilà. Donc après, quand il faut comprendre un autre algorithme, d'un autre site, moi ça m'a pris franchement des années pour vraiment comprendre ce que, ce que je ah, fais là. Ouais. Et donc voilà, je ne me vois pas recommencer, puis ça ne servait à rien. Moi, je suis entre 92 et 97% d'occupancy. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs tu vois, il n'y a pas de. de c'est clair, y a pas on de, est d'accord. On est clairement d'accord. Moi, c'est pareil, ça m'a pris tellement de temps de comprendre bien Airbnb, l'algorithme, etc. J'en parle tellement sur YouTube qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. J'ai fait le choix. Je pense que Airbnb, en plus, je pense, le, le sait. Oui, euh, oui, voilà. Et ils donc, savent et donc, quand le calendrier est synchronisé avec d'autres et ça, ça te met un boost aussi. Évidemment. Exactement, exactement. donc euh, moi j'ai fait ce pari-là depuis très longtemps et aujourd'hui j'en suis content, euh, mais je sais qu'en France c'est des gros débats ça justement. Et alors j'arrive à un autre point qui est euh, le yield management, euh, comment tu gères tes prix Alors les prix c'est la seule chose que je n'ai pas automatisé et que je fais moi-même. Et ouais, je connais même tellement même. bien mon marché maintenant à Miami en fait que j'ai aussi, j'apprends, en fait, j'enseigne à mes, à mes assistants virtuels comment gérer les prix. Donc, tous les jours, pendant 30 minutes, ils savent voilà, ce qu'il faut faire. Quand euh, à partir de cette, de, de cette nuit de maintenant, si ça n'a pas bouqué, tu vois, il y, y a pas mal de, de, petits, de petits trucs qu'on a. En gros, l'idée générale qu'on a, c'est de bouquer dans les deux semaines à venir. Et après, on ne veut pas, on veut pas être bouqué. Parce que c'est vraiment le moment où on se rend compte qu'on peut avoir le, le, la meilleure optimisation en termes de, en termes de revenus. Si on bouque trop à l'avance, ça veut dire qu'on voilà, a, on a sous bouqué Et si on est vraiment trop à la semaine, ça veut dire qu'on est, on est, on a, on a un peu abusé. Donc, il y a cette période d'environ entre 10 et 16 jours où on aime être bouqué. Et le reste, après, ça doit, rester, ça doit rester comme ça. Donc, on a un système en place. Hein, ils savent comment changer les prix. Moi, je le fais aussi également. Je vérifie. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à vraiment avoir des, des bons profits. C'est grâce à, à cette, garder cette partie-là, tu vois, vraiment euh, euh, humaine, humaine, entre guillemets. Et non, non, mais tel euh, fond, après, euh, un alors, bon ouais. revenu management, je pense qu'il doit être fait effectivement par un humain euh, qui, euh, ouais, ouais. Euh, qui connaît bien son marché, qui connaît bien sa ville. C'est ça. ça. Donc euh, moi, c est, c est, voilà, ça, ça, me, ça me prend un peu du temps. Hein, J'y passe... Euh entre une demi-heure et une heure par jour. Mais, ouais, mais vraiment, euh... je trouve ça utile. Et je, bien je sûr, pas, c ça ne t'en gagne pas. C'est que... ouais. ouais, là, cool. là, là, là où tu fais ton ouais. argent. Euh, ok, donc du coup, euh, donc, cette partie-là, tu te l'es gardée euh, uniquement Airbnb. Est-ce que tu utilises par exemple un chat manager ou tu n'en trouves pas l'utilité Non, j'en trouve vraiment pas l'utilité. Une fois que tu as, as, as des employés, on va dire et que tu arrives à vraiment euh, leur, leur faire comprendre ce qu'il faut faire et que, et que ça tourne et que tu n'as pas de problème. Entre guillemets. On ne pas rajouter encore autre chose. Peut-être que j'en aurai besoin un jour, je ne sais pas, mais très sincèrement, non, je suis, je, comme je suis là, ça, ça, ça va très bien. De... Est-ce que tu vends des services Alors en France, je sais que les gens aiment bien faire ça. Moi, personnellement, je ne suis pas, pas là-dedans. Mais les gens aiment bien, si tu veux, pour développer un peu la renta de, leur, de leurs appartements, c'est de développer des services complémentaires. Donc Par exemple, la petite bouteille de champagne ou ça peut être d'autres choses. Comment, quelle est ta politique par rapport à ça Qu'est-ce que tu fais, toi alors, on a un minimum, c'est-à-dire qu'on a une euh, bouteille d'eau, par exemple. C'est quelque chose qu'on qu met dans nos appartements, mais ça reste très simple. Euh, on n'a pas ça. Moi, ce que je fais, alors pour développer, ça répond un peu à ta question oui et non, ça, pour développer un peu le revenu aussi, j'ai des, des trucs supplémentaires. Donc, par exemple, mon, mon check-in, il est à 15h. J'offre ouais. des fois des, des check ins à, à 13h. Ouais, des early check-in, des late check-out. Le check-out, le log-it drop-off. Ce que j'ai fait aussi, c'est que le, le parking euh, sur, des, sur des bâtiments, par exemple, j'ai des places de parking, les hôtels autour de moi, ils sont à 10, 15 dollars la nuit, voire 25, 30. Donc, je me pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose Même si je ne paye pas, moi, le parking, parce que c'est dans mon loyer, j'ai commencé à faire la même chose. Et au final, ben, ça te rajoute, tu vois, 100, 200 dollars par mois par appartement. Ce n'est pas négligeable. Et donc, du coup, ben, j'ai trouvé un moyen voilà, de vraiment optimiser là où, là où je pouvais au, au maximum. Mais en termes de services complémentaires pour les, pour les, pour les guests, alors on est toujours disponible s'ils ont besoin de recommandations, restaurants, machin, tout ça. Et, mais sinon non, dans les appartements, on a tout ce qu'il faut hein, tout simplement pour, les, pour, pour le voyage et on met ouais, deux bouteilles d'eau en général, une bouteille d'eau par guest euh, quand, quand ils arrivent mais c'est tout, après c'est beaucoup de logistique aussi etc, et on ouais. essaie de ne pas trop, pas, trop, pas, trop, pas trop se mettre là-dedans ah ouais, non, ok, okay non, bah, c'est euh, assez similaire avec ce que, ce, que, ce que je peux faire aussi donc c'est euh, cool euh, ce que, ce que j'aime bien justement sur le côté américain et euh, ce, que, ce, que, ce que je retrouve euh, moi à l'époque j'avais fait euh, en Thaïlande à, à Bangkok, c'était ce côté où Effectivement, tu peux récup... ça peut aller très vite en fait. Tu peux très vite récupérer des longs d'appartement. C'est ça. Et une euh... fois que tu as compris le concept en fait et l'idée, tu vois que ça marche, en fait, il faut simplement le, le, le reproduire. Il n'y a pas de. Tu vois, as un concept qui marche, voilà, il faut, faut reproduire, il faut, faut refaire. Et après, tu t'améliores en plus euh, au fur et à mesure. Et puis, et puis voilà, c'est refaire ouais, la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas ennuyant, mais disons que c'est très répétitif. Mais bon, quand, quand ça marche, hein, il voilà, n'y a, a, a pas de problème. Oui, c'est clair, c'est clair. Et euh, aujourd'hui, le marché, justement, sur là où tu es, euh, euh, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un peu une saturation C'est-à-dire que l'offre, euh, finalement, elle est arrivée au même niveau que la demande ou est... bah, que Oui. Ça se, passe, ça se passe comment pour toi Clairement, euh, je vais te dire que sur, la, sur les 12 derniers mois, euh, depuis 2000, fin 2021 je dirais il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de listings euh, l'offre est, est, est énorme parce que les gens commencent à comprendre commencent à se mettre dessus euh, là maintenant tu as plein de plateformes aussi qui, qui, qui, ont, qui ont 20, 30, 40 appartements alors qu'avant c'était vraiment euh, voilà, une personne avait son petit appartement quand il partait en vacances il le louait là ça a changé, c'est vraiment un business ça, ça, donc ça offre beaucoup plus d'offres bien sûr euh, la demande en croissance aussi mais on arrive à un moment là je pense surtout où je suis où l'offre voilà, est, est vraiment au-dessus de la demande. Et on se rend compte déjà que pas mal de gens abandonnent, parce que je pense qu'ils n'ont pas le retour qu'ils espéraient aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui pensaient « Ah, moi, je vais faire Airbnb aussi, ça a l'air facile, machin. » Et en fait, ils se rendent compte que pas, Airbnb, ce n'est pas de, de l'immobilier. Airbnb, c'est de l'hôtellerie, tout simplement. Ouais, et ce n'est pas « je vais on me met mettre sur Airbnb et puis je vais louer mon appartement et je vais me faire deux fois plus qu'un qu locataire, mais il n'y aura pas de problème, non. » ça n'a rien à voir, on va t'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, c'est un hôtel tout simplement, donc ça n'a absolument rien à voir, et les gens je pense, se rendent compte de ça, et du coup abandonnent, et je me rends compte parce que par exemple dans ma ville, il y a un nombre de, de, de, de meubles à vendre sur les sites, un petit peu comme Le Lebonco en France, qui est mais, démentiel, et à chaque fois que tu commences à regarder un petit peu les annonces etc, tu te rends compte que c'est ah, un appartement euh, courte durée, euh, voilà, ils il t'expliquent un petit peu, voilà, donc tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'abandon entre guillemets, parce que voilà, et, tellement énorme que ben, voilà, ça, ça fait baisser ouais, un petit peu les prix. Mais après, hein, si tu sais si t'y tu sais prendre et que tu t as compris l'algorithme et que tu sais comment optimiser tes revenus, moi, pas, je ne connais pas de baisse de, de, de prix, quoi, tout simplement. Alors nous, ce qui se passe beaucoup aussi en France, c'est qu'on a de plus en plus de logements à thème, ce qui est un des moyens, si tu veux, de ne pas être sur les mêmes offres qu'il y a sur le marché. Oui, ouais, c'est intéressant ça. Euh, Est-ce que vous, vous en faites un peu ou... Alors un petit peu, sur quelques appartements, on a essayé vraiment de... Changer la déco et d'avoir vraiment un thème spécifique. Genre les appartements qu'on a côté plage, c'est vraiment voilà, du bleu-azur, euh, du, du blanc. Euh, on essaie de même de faire de, du, du papier peint, vraiment d'accentuer sur la déco, tu vois, tout ça. Euh, donc on essaie de, voilà, de s'adapter un petit peu. On est dans un quartier aussi à Winwood, ce qui est un peu euh, plus euh, urbain, euh, tu vois, euh, un peu décalé. Donc on essaie pareil de s'adapter un petit peu aussi. Pour, si les gens veulent rester là-bas, c'est forcément pour être dans ce, dans, dans ce thème-là. Mmh. Mais à part la déco, non, vraiment, ouais, c'est ce qu'on on essaie de se différencier un petit peu. On a mis un peu l'accent et là, sur ces derniers mois, on a commencé à faire quelques, quelques ajustements dans les appartements, justement, pour se différencier encore plus, ce qui, est ce qui est intéressant. Donc, ouais, ouais, on fait ça. Le profil de tes voyageurs, c'est plutôt touriste, plutôt pro, c'est un mix des deux C'est quoi Ou ça dépend de la de l'année aussi fin... Franchement, essentiellement, à Miami, c'est touristique, à ouais. Il y a parfois des gens qui viennent pour travailler, ils sont en mission, ils viennent, etc. Mais la plupart du temps, c'est des touristes. Moi, le. Le, la, la cible parfaite entre guillemets c'est voilà, le groupe d'amis qui vient, qui vient s'éclater pendant quelques jours ou c'est un couple qui vient voilà, au soleil l'hiver on a beaucoup de gens de New York du, du nord du Canada qui viennent pour trouver le soleil à Miami donc beaucoup de, de retraités aussi donc euh, l'hiver on a plutôt de la population un peu plus âgée on va dire et même s'il y a encore beaucoup de jeunes et l'été on a plus d'Européens aussi parce que c'est les, les vacances en Europe donc on a, on a pas mal d'Européens donc ça change mais la plupart des gens c'est dans un but touristique euh, ouais, ça c'est clair et alors justement, comment tu as traversé euh, la période du Covid Alors le Covid, oui, une, une, une, une période vraiment, vraiment bizarre. Alors à l'époque, je n'avais pas autant d'appartements que, que maintenant. Et donc contrairement à pas mal de gens qui se sont vraiment mis en mode, euh, bon, j'arrête tout. Moi, je me suis dit, bon, euh, c'était un risque. Attention, c'est facile de dire maintenant parce que c'est passé. Mais je me suis dit, bon, ça ne va pas durer 107 ans euh, Je pense que les propriétaires euh, vont être un petit peu en panique de voir qu'ils bon, ne vont plus pouvoir louer ou que les, les locataires ne vont plus pouvoir payer. Donc j'ai commencé à à demander pas mal de, de gens que j'avais dans mon réseau. Bon, je cherche des appartements activement. On me dit mais t'es es, mais es un malade, on est en lockdown, et machin. qu'est-ce que comment ça tu cherche des appartements Et donc j'ai réussi à négocier des deals parce qu'il y avait personne qui en cherchait. Donc j'ai réussi à vraiment, tu vois, me mettre, développer à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis vite, euh, j'ai vite shifté et je me suis dit bon, je pense que les gens vont avoir besoin de moyen terme pour l'instant. Comment est-ce que je peux avoir des clients qui restent en moyen terme Parce que du coup moi c'est l'inverse de ce que je fais avec mes touristes. Ils sont là pour une semaine, ça va être compliqué. Donc, j'ai contacté des hôpitaux qui étaient là, où ils avaient pas mal d'infirmières qui venaient en, en mission, tu vois, comme ça, des, des traveling nurses. Donc, j'ai réussi à en avoir quelques-unes dans mes appartements. Euh, J'avais des guests qui étaient là, euh, qui, qui avaient peur de voyager Donc, je me suis arrangé avec eux pour qu'ils puissent rester à un prix vraiment réduit, mais de manière au moins à couvrir mes, à couvrir mes frais. Ouais. Donc, j'ai réussi à passer euh, le ouais, Covid pas comme... sans, ouais. sans perte. J'ai réussi, on va dire, ah, ouais. à un break-even. Ensuite, hein, et puis tu sais on a eu de la chance ici entre guillemets à Miami en Floride, c'est un état très euh, très ouvert niveau business et on a été fermé ouais, mars, avril, mai un petit peu, après c'est reparti et comme la plus, dans la plupart des états euh, c'était encore tout fermé, euh, tout le monde venait ici ah, oui. et, euh, et du coup dès, dès l'été euh, 2020, alors que normalement l'été ici c'est une période assez courte parce qu'il fait très chaud, il pleut, c'est pas la meilleure période de l'année, on avait plus de monde que jamais, c'était incroyable. Donc il euh, n'y a vraiment pas eu de, de, de dégâts Covid, on va dire. Euh, voilà. donc, moi, ça m'a presque bénéficié, entre guillemets, parce que j'ai réussi à prendre plein d'appartements à ce moment-là et, et développer là-dessus. Ah ouais, ouais, donc très très bien, très bien. Euh, ok. Euh, alors tu vois, bah, par exemple, si on comparait avec la Thaïlande, où moi j'avais aussi des sous-locations euh, à l'époque encore en Thaïlande, moi tu vois, j'ai pris la décision d'arrêter et j'ai bien fait. Parce qu'en Thaïlande, ça a été un pays qui est resté fermé comme un, un paquet de temps, et j'ai bien fait parce que tu vois, ça a réellement repris il y a un an. Donc, euh, c'est-à-dire ouais. pendant deux ans, ça a traversé du désert. C'était vraiment compliqué. C'est vrai, c'est vraiment dur à voir. C'est pour ça que c'est. y a une partie chance un petit peu aussi. Hein. Faut pas, faut ouais. il hein, ouais, faut essayer d'imaginer. C'est compliqué. Euh, c'est hein. ouais, difficile. Il y a une partie chance. Je suis d'accord avec toi. Parce que j'avais longtemps hésité. Ouais. Je me suis est-ce que, est que même le, le propriétaire m'avait dit, bah, je vais vous faire un loyer modéré pendant cette période ouais, difficile. Pas... Ouais, mais à durer combien de temps cette période ouais. difficile, quoi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a, on ne sait pas en fait tout simplement. Et puis, quand on revient là maintenant, c'est facile d'y penser. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment incertain. C'est la première fois qu'un truc comme ça arrive. C'était dur de, de, de, voir, de voir, demain. Quoi. Exactement. Alors, on va, on va attaquer une, une autre partie euh, dans cette interview, euh, si tu veux bien, plus un peu chiffres. Euh... Ouais. Donc, taux d'occupation euh, bah, record, puisque tu as été entre 92 et 97%. Ouais. Euh, un appartement, ça va te générer quoi en cash flow euh, C'est quoi un peu le retour sur. Euh, voilà, c est, c est, alors, l'idée, pour moi, euh, mon but, c'est toujours d'être. Euh, alors, je fais une calculation à l'année, parce qu'ici, les, les, bien sûr, ça varie. Il hein, y a des moments, genre, mois de mars qu'on vient de passer là, c'est le meilleur mois de l'année ici pour plusieurs raisons. Hein, c'est spring break, donc tous les étudiants, c'est la, la période où ils, où ils sont en vacances. Euh, on a pas mal de festivals à Miami aussi. Euh, c'est la période de l'année où il, le, le temps est le meilleur. Il fait, il fait grand soleil, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. On a beaucoup de gens qui viennent. Donc en gros, entre décembre et mai, je sais que c'est vraiment là où je vais faire mon année, la plupart de, de l'année. Et entre juin et novembre, ce sera un petit peu plus calme. Donc euh, voilà, comme ça. Mais moi, quand je, quand je prends des appartements, l'idée, c'est que voilà, mon loyer que j'ai, que je paye, c'est d'arriver, après tous les frais, à le retrouver en profit. Donc je dis n'importe quoi. Si je paye 1500 dollars de loyer, je vais essayer de me faire en je sais pas on va dire 3500 4000 dollars de revenus total et après tous mes frais je garde un loyer en profit donc c'est ça mon idée tout moment où j'en suis où j'en suis maintenant parce que sur, en termes de revenus par exemple en 2022 j'ai terminé entre airbnb et mes private booking un peu plus de 2.3 millions et j'ai réussi à garder 31 et quelques presque 32 de ce, de, ce, de ce revenu euh, donc voilà ça peut être entre 7 et 800 000 à l'année la, avec quelques revenus c'est mon, mon, mon business que j'ai aussi de, de, de flipping, de, de maison, où je referme, ouais. je de maison, c'est encore autre chose, euh, qui, a, qui a rapporte à peu près la même chose, surtout entre 2020 et 2022, c'était en plein boom. Bref, et donc sur Airbnb, voilà, mon but, c'est d'arriver à, à tirer un loyer. Euh, je fais mes calculs comme ça, en fait, de, euh, que sur l'année en général, je puisse me faire un loyer par encore une fois au mois de mars ça peut être fois 2 fois 3 et quand c'est mois de juin mois de septembre où c'est un peu plus ricrack c'est je couvre mes coûts un petit profit mais ce sera pas autant voilà mais en moyenne okay. sur l'année l'idée c'est ça. Ah ouais, OK, OK ouais donc ouais. c'est quand même très très intéressant, c'est lucratif quoi, c'est clair. Ouais. Ah et, ouais. euh, et alors toi tu as ta vision euh, sur 2023 voire 2024 est-ce est que tu cherches à aller chercher encore plus d'appartements euh, ou est-ce que tu cherches à aller plutôt sur d'autres villes ou stabiliser ton business Comment com com tu comment com tu vois un peu la, la situation Non, pour être franc. Bah alors moi, je viens d'un milieu modeste. J'ai pas j'ai pas de, de prétention, on va dire. Euh, voilà, je, je suis très content d'avoir de l'argent maintenant, ça, ça marche très bien. Mais l'idée, pouvoir, on va dire, convertir tout cet argent, tout ce profit, en, en des revenus passifs, tout simplement. Donc j'ai commencé déjà à acheter des, des, des appartements, des bâtiments même entiers. Et euh, voilà, ma stratégie en fait, c'est de faire du Airbnb jusqu'à ce que ce soit, tu vois. Euh, que ça marche très bien, encore 2-3 ans, pleine bourre, et ensuite tout, convertir tout ça en, en longue durée. Donc mon but pour l'instant, c'est 2-3 prochaines années qui viennent, c'est pas forcément d'expandre plus que ça, moi je suis, je suis content avec ce que j'aime maintenant. Je faire du cash. Exactement, faire du cash. Et, et puis, réinvestir. Et investir c'est ça. Et l'idée c'est d'ici voilà, 2-3 ans, si tout va bien, si les calculs sont bons, avoir entre 5 et 7 millions de, de, de, de portefeuilles, entre guillemets. Et donc, voilà, que, que, ensuite, il y a des revenus qui viennent, qui viennent tous les mois passifs euh, avec de la location longue durée, sans le, tout Airbnb, etc. Parce que même si c'est bien... Voilà, je ne me vois pas faire ça toute ma vie non plus, moi j'aime ce que je fais, mais ce n'est pas non plus une passion que j'ai toujours eue et j'ai ensuite voilà, voilà j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour faire d'autres choses, pour tenter ouais. d'autres trucs que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Moi je suis un, voilà, je suis un grand fan de tennis, j'ai joué avant, j'ai été coach, j'ai envie d'essayer de me lancer sur le circuit professionnel en tant que coach, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande beaucoup de choses qui, voilà, qui, qui ne sont pas compatibles pour l'instant avec ce que je fais mais j'aimerais J'ai d'autres objectifs dans ma vie qui ne sont pas forcément reliés à, à l'argent. C'est ouais. ouais, euh, vraiment l'objectif, c'est de faire un business passif et que derrière le cash qui est généré te permette de, voilà, de, de, de, de capitaliser et de renforcer, euh, de capitaliser ça. vraiment euh, ton futur. Et, euh, ouais, j ça, exactement. exactement. Et puis, non, puis après, tu vois, Airbnb et l'immobilier, ça n'a jamais forcément été ce que j'ai toujours voulu faire, mais j'aime ouais. tu vois tenter autre chose, ouais. dans quelques années me lancer là-dedans, réussir ouais. et voilà, on, entre guillemets Bien sûr. Et ensuite, passer sur autre chose, voilà, c'est ouais. ça, ça l'idée. Ouais, ouais, bah c'est ce que. Bah, moi, c'est mon parcours, hein, mais euh, c'est vrai, c'est ce que j'essaie d'expliquer de, aussi euh, aux personnes qui font ça. Je... En fait, le truc, c'est beaucoup de personnes entreprennent, si tu veux, euh, et en fait, se disent, euh, c'est le business de leur vie, tu vois, mais je dis pas du tout, c'est un passage, euh, vous allez faire ça pendant quelques années, vous allez faire de l'argent. Cet argent-là, faites-le travailler, mettez-le sur peut-être autre chose. Et vous allez petit à petit construire comme ça votre empire, si on peut dire ça comme ça. Euh, voilà, ça se fait étape par bien étape. Sûr, et euh... Exactement. Et puis, ça passe par plein d'étapes. Enfin, l'entrepreneuriat, tu, tu connais, tu connais bien, bien, encore bien mieux que moi. Tu sais très bien comment ça marche. Tu as beaucoup plus d'expérience et tu sais que, voilà, on ne sait jamais comment ça va être en 3, 4 ans, etc. Mais il mais faut entreprendre. Il faut, il faut, il faut se faut, Il ne sur faut sur pas, les cycles. pas avoir peur. Mmh. Non, tu, tu rebondiras toujours quoi qu'il se passe. Et c'est pour ça que quand je suis tombé un petit peu sur ta chaîne et que j'ai regardé tes vidéos, je trouve que c'est super le contenu que tu fais parce que tu tu, tu aides vraiment les gens, pas seulement en termes de mindset, mais surtout, tu as, as vraiment des, des, informations, des informations qualitatives. C'est de l'or ce que tu proposes sur tes vidéos. Et, et, et ça, ça aide les gens. Et c'est voilà, super. Il, faut, il faudrait ouais. plus, de, plus de gens comme ça qui puissent, qui puissent ouais. pousser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est difficile, hein, mentalement, c'est difficile. Tu passes ouais, par des phases, difficile. tu ne sais pas comment ça passe. Mais voilà, alors c'est vrai que parfois, on est un petit peu « jalousé » à, à cause des résultats. Mais qui aurait eu… Voilà, le courage ouais. de, de, de, de, de, de prendre des risques à des moments où c'était pas évident comme il faut ah ouais, c'est clair Et puis tu sais, en France l'entrepreneuriat c'est euh, euh, c'est pas comme les États-Unis ou même encore en Thaïlande je compare beaucoup parce que j'ai l'impression ouais. de, de vivre la Bien même chose là bas Bien euh, sûr. Même tes salariés sont contents pour toi de bosser avec toi. Ils sont fiers aussi de leur patron. C'est une équipe, c'est vraiment une équipe. Ouais. C'est ça. Et en France, pas du tout. Tu vois, c'est limite, tu es vu comme le mauvais garçon. Ouais, ça. il gagne de l'argent, lui, et pas moi bah, Parce que moi, je suis allé. Bien sûr. Et puis, je pense que c'est partout en France, on a la chance quand même d'avoir de l'aide au niveau de la santé. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a en France qu'on n'a pas aux états unis bien ici. Sûr, donc, euh, les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils ne sortent pas et il y a des choses qu'ils pensent, qu'ils prennent pour acquis, qu'ils ne qu sont pas du tout acquises et donc euh, voilà, mais il faut pas... Donc on a une base, je trouve, en France qui permet que tu seras toujours, entre guillemets, bien. bien tu pourras toujours, travailler, toujours voilà, être, être dans des conditions euh, décentes, on va dire. Donc, le risque surtout quand tu es dans la, dans, dans, dans la vingtaine dans la trentaine as... même après il n'y a pas de limite mais il faut y aller moi j'ai deux enfants hein, j'ai commencé j'ai un fils de, de 9 ans une fille de, une fille de, de 6 ans j'ai commencé ça quand ils étaient jeunes il n'y a pas l'excuse de oui il y a toujours un mais là, ça. non il faut il faut il faut y aller euh, voilà on, on retombera toujours sur nos pattes s'il si, si, si se passe quelque chose c'est l'entrepreneuriat hein. c'est la vie en général de toute façon c'est bah, ça, ça hein. la vie euh, c'est ça hein. c'est c'est pas un long ouais. chemin euh, tranquille et justement c'est ce qui fait le la vie quoi <rire> exactement exactement exactement exactement ouais. Et donc du coup ton autre business donc en fait ça bah, justement c'est un petit peu la suite logique de ce que tu fais là le cash que tu gagnes aujourd'hui te permet d'aller sur cette autre activité aussi où là tu oui. fais le flip c'est ce que tu appelles ou du coup tu achètes pour euh, rénover et revendre quoi. Exactement, j'ai trouvé un endroit en fait en Californie à côté d'un parc national qui était en plein développement à Joshua Tree. Euh, en fait, il y avait pas de logement par là-bas, j'y suis allé en vacances au départ vraiment comme ça, un peu par hasard. et je me suis rendu compte j'allais sur Airbnb pour voir des, des maisons, je vois 5 600 la nuit. Je fais voir ces maisons ça doit coûter euh, un bon, un, un bon million ou un truc comme ça, et je vois que des maisons à 150, 200 000, je dis, mais c'est pas possible, c'est pas réel. Et, et du coup, je dis, bon, je vais en, je vais en acheter une comme ça et voir, voir comment ça se passe. Donc, je l'ai retapé complètement et j'ai directement, même avant de la mettre, des offres pour, pour, pour acheter la maison, parce qu'au double du, du prix où je l'avais acheté. Et même après mes travaux, j'ai pas peu près 80, 85 000 de, de, prof, de profits. Je vais maintenant, bah, bien sûr, prends-la la maison, va aller à toi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, on va refaire, on va refaire, on va refaire. Et de fil en aiguille, j'ai construit deux équipes en même temps de, de, de contracteurs, de maçons. Et j'ai fait donc depuis 2020 de mes... Euh, le business commence à se tasser là-bas. Par contre, très... j'y suis allé pendant la, la, la période où c'était voilà, en plein boom, parce que les gens ont compris maintenant et donc tu as beaucoup plus de, de demandes. Aussi, les régulations Airbnb sont venues parce que ça commençait à se développer beaucoup. Mais pendant 2-3 ans, oui, j'ai fait une trentaine de maisons avec euh, des profits incroyables. Donc c'était super, j'ai aussi du argent encore plus. Et donc oui, c'était vraiment le vraiment bon moment, une bonne opportunité. Quoi. Donc, voilà. <rire> ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. Euh, bah écoute, je crois qu'on a bien balayé. Euh... Ouais. Ah, c'était ouais, vraiment intéressant. Cool. Et puis c'est vrai que euh, sur ce que j'ai vu sur, sur, sur certaines de tes vidéos et comme on en parlait en, en Thaïlande, ça a l'air d'être un petit peu un petit peu similaire en termes. Ouais, de, un peu similaire. De droit de business, de, de droit d'entrepreneur de, entre guillemets. Et c'est intéressant parce que c'est des expériences finalement qui sont assez proches dans des endroits complètement différents du monde, mais le, mais ça montre que le voilà, c'est une question de mindset, de, de mindset. C'est pareil de partout, il faut, faut se lancer tout simplement. Oui, voilà. ah, c'est clair, c'est clair. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais découvert le business de la sous-location via un Américain justement euh, qui, euh, qui le faisait euh, à Dubaï ouais. euh, déjà. Et du coup, il l'a fait à Bangkok. Et c'est vrai que c'était un peu… Enfin, euh, à l'époque, moi, était, on était dans le tout début. quoi Il n'y avait pas ouais, grand-chose. Oui, c'est ça. <rire> ah, c'est top, c'est là. Mais c'est c'est le meilleur souvenir parce que ah, là où il y, y, avait, y avait personne y avait, ah c'est énorme t'as l'impression que si tu veux c'est euh... je sais pas comment dire c'est euh... c'était un... en mode euh... Tout est possible, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Tu, tu, <rire> le monde, dormi, euh, le dis, monde mais, le putain, mais a mais putain, mais je peux tout faire. <rire> c'est ça, c'est un super feeling, surtout au début. Moi, tu sais, je, je, je me souviens de mes, mes débuts sur Airbnb, etc. Et en fait, c'est encore plus excitant. Le premier appartement, le deuxième, ah. tu vois les revenus, tu te dis, mais c'est possible. Et ça vient sur le compte, tu te dis, mais c'est, c'est, c'est, en train de rêver, c'est tout ce que... Voilà. Mais oui, c'est le rêve que je te réalise. C'est ça, c'est ça, ça. Et parfois, il faut repenser à ces moments quand tu es ah. en phase d'expansion ou que tu as des petits coups durs, tu te dis, bon, ça, ça en vaut la peine parce que tu sais que sur le On long terme, la bien peine. sûr, que ça vaut le coup et que, et que voilà, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Mais ouais, non, c'est des moments comme ça que seulement seul l'entrepreneuriat peut te donner. Hein. En salarié, tu n'as pas, pas ces émotions. C'est clair. Ouais, tu n'auras jamais ça, auras ça. Pas, là, auras bon. jamais ça. Cette excitation, l'adrénaline, oh, c'est wow, énorme. Sûr. énorme. Vrai, mais ton premier rendez-vous, j'imagine, pour convaincre le propriétaire, tu devais un peu être en mode… Euh, ah bah, euh, euh, bah, bah, <rire> bah ouais, c'est ça, parce que j'avais bien sûr des idées en tête, mais forcément, j'étais jeune, j'ai commencé ça. Euh, bon, j'avais à peu près 2007, euh, ouais, j'avais 25-26 ans. Euh, puis bon moi l'anglais c'est pas ma langue c'est pas ma première langue, bon je parle maintenant bien anglais espagnol aussi, on est à Miami mais euh, ouais donc c'est aussi autre chose il faut vraiment, voilà, faut vraiment convaincre donc au début ouais pas évident mais euh, ouais quand même réussi quoi donc bah ouais, <rire> c est ouais, ouais on y arrive marché. quand même hein. est... faut pas avoir peur c'est ouais, tout ouais. Hein. et puis voilà ouais, c'est y aller il faut y faut... fout. Se sera toujours mieux que de pas y aller c'est clair, c'est clair, clair, on ne peut qu'avancer donc ouais Exactement. je suis d'accord avec tout ça ouais c'est cool, euh, écoute je crois que j'ai pas d'autres questions, je réfléchis mais on a bien balayé euh, ah on a bien balayé, ça permet de comparer un peu ce que nous ouais. on fait, ce que toi tu fais bien sûr, bien sûr. Euh, et euh, bah, c'était super cool je sais pas tu t'as rajouté écoute, euh, non je trouve, trouve qu'on a, a bien fait le tour de tout euh, du business en général de, de, de, voilà, de, de, du mindset Donc, euh, non, je, te, yes. je veux vraiment te remercier pour, pour ce petit moment euh, c'est vraiment agréable de discuter avec toi voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde <rire> j'espère qu'un voilà, maximum de gens pourront, pourront se lancer dedans en gros la peine, il ne faut pas avoir peur de se lancer et euh, voilà, je te souhaite une, une très bonne continuation avec tes vidéos, j'espère que euh, plus de succès possible dans ça, dans tous les business que tu entreprends et puis, et puis voilà, yes. continue, continue comme ça. Merci beaucoup Mickaël, merci, merci beaucoup d'être venu sur, euh, voilà, euh, en interview sur, euh, sur ma chaîne YouTube et c'était vraiment un vrai plaisir ah, et puis je retrouve cette énergie, cette euh... ah, hein l'énergie que tu viens nous envoyer aujourd'hui, tu vois, tu viens de me la transmettre là, euh, tu, tu, embelli ma journée, j'ai ah fait bah ça a aussi embellit la journée de oui. moi j'essaie vraiment de leur Tout transmettre le cette énergie, tu vois, à travers euh... bien sûr, mais ça se sent, hein, ça se sent et on sent la passion dans le dans le dans, les, dans, le, dans le discours, dans, le, dans, dans les vidéos et c'est important comme hein, ça que ça que ça passe donc ouais, non, complètement hein, c'est top c'est ça, bah, Merci beaucoup, Mickaël. Et puis, merci euh, à toi. Bah, plein de bonnes choses pour toi, bien évidemment, plein de merci belles réussites. Et, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, on reste connecté. À très bientôt. On reste en contact. Avec plaisir. Salut, Sébastien. Salut, ciao. Ciao. Voilà. J'espère que cette vidéo, eh bien, elle t'a plu. n'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut. n'hésiteras pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où je publie entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse, mais je te parle principalement de location côte durée, je te parle surtout de sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi de conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancé dans ma ville, qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites lancer ces activités, n'hésite pas à récupérer tout de suite deux formations gratuites que je t'ai préparées, qui sont disponibles dans la partie description, qui vont te permettre à toi aussi de lancer un business équivalent dans ta ville, sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Tu as découvert tout ça